Je contiens ma colère, mon écriture comporte des coulures Mes neurones sont en ébullition Mes rimes riches témoins de mon érudition Fin du monde j'attends l'explosion solaire Froid polaire dans mon crâne La vie est une partie de poker parentable Si tu souhaites une vie acceptable Faut que la chance t'accompagne, le diable ricane Le son que j'écoute depuis Mino, Porte l'accord parental, mon flow est lyrical Sache mes lyricanes, explosion comme dans les films Une flamme vers un jerrycan, si t'as senti mon taf Mes rimes assorties, ça coupe sur l'instrumental J'ai rompu avec Marie-Jeanne ce que dans ce moment corrompu des tas de territoires sont sous une puis d'obus j'en conclus que mes strophes sont sentimentales catastrophe dans toutes les strates annoncées dans les astres face à tant d'hommes qu'on terrasse suis cette esthète face au spectacle de ce désastre dans ce monde qu'on vaste, hélas un grand coup vient se plaquer sur ma figure J'en ai pris l'habitude L'impact provoque une grosse blessure J'en mesure les conséquences La cicatrisation sera longue Je nage dans le flou Me suis sorti du trou C'est Cessant de me mettre à genoux Quand je n'ai plus de sous Je deviens fou Préférant souffrir en silence Ça paraît délicat de se sortir de ce tracas En tout cas, obligé de prendre un nouveau départ Il faut que je me sépare De ces substances nocives Mais je n'y arrive pas Je fais des rêves bizarres On m'a bien déraciné Le diable tente de m'assassiner Combiné le mauvais et le bon En pleine période d'introspection Je provoque une infection dans ton organisme Soupçon de réalisme L'égoïsme n'a pas sa place au sein de ma famille Les lois doivent être respectés pour le bon fonctionnement de tout ce qu'on peut espérer l'amour, l'amitié et la fidélité, une majorité de personnes nous comprennent D'être de côté, la vantardise et la haine Tu mes rêves, loin des hyènes, la pienne serait d'être retrouvée plus tard comme une plaquette sumérienne fini l'époque où chercher du shit sous les semelles jour après jour, semaine après semaine, le bien à ma vie se mêle paradis artificiel, loin de leurs ficelles à présent à distance ma prison mentale est comme des entailles sur les murs de mon intuition des rimes comme d'autres disent du crack, coquille bicarbonate. En respectant la cuisson, j'ai caché mes failles dans un buisson. Dans ce monde en perdition, phase à phase, face à face, face à face, ma carapace est parcourue de frissons. Ils imposent le pas sanitaire, le fascisme, nous frisons. Cette démocratie ressemble de plus en plus au mur d'une prison. Bloqué entre les rêves et la dure réalité, je ne sais plus où m'abriter. Prendre de nouvelles directives afin d'avancer. Mes pensées se mettent en application. Mes ambitions ne doivent pas tomber à l'eau. Le fléau de la richesse me fait tourner en ivresse. Je progresse en rejetant la cupidité. C'est une absurdité de trahir ses compagnons de galère. Après analyse, on travaille tous pour le même salaire. Ma vie fut un calvaire pour m'insérer dans la société. La sobriété est mon refuge. Elle ne fait que me réconforter et me réchauffer devant ce froid glacial émis par les difficultés vitales. Sans un rond, tu n'es rien. Tu marches comme un un chien à la recherche de l'esprit serein Demain sera un autre jour J'accours devant l'excès de connaissance Je commets des erreurs essayant d'atteindre La concupiscence, la concurrence Entre potes ne m'intéresse plus On doit se souder pour ne plus couler dans la solitude C'est sûr, on est bien trop malin pour elle.